Y'a les potes, vous avez bien Encore On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas chez moi. Déjà, il y a un fond vert. Ensuite, j'ai mis une chemise, d'accord. Euh, bon, il y a le fond vert tout simplement parce que je suis à Paris et que je prends quand même le temps d'enregistrer de des vidéos. C'est mieux ça que de rien sortir. Et j'ai mis une chemise parce qu'en ce moment, les gars, à la chaîne YouTube... Pop, pop, pop, les vues, mon gars. Qu'est-ce qu'on gagne d'études On s'élève un petit peu socialement. Bientôt, vous verrez à mes pieds les Balenciaga que tous les gros beaufs qui commencent à avoir 3 francs 6 sous achètent tous euh, les uns après les autres. On tire des petites balles comme ça en début de vidéo alors que cette chemise vient de une tête, 4 euros. Une fois sur deux, il y a une tache d'huile. Mais pour le coup, on est tombé sur une bonne affaire. Donc ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un thread foot. Foot, bouffe. D'accord. Foot et food, j'ai envie de te dire. essayez de dire foot et food rapidement. Je te jure que tu vas commencer à vite bégayer. Il y a eu le premier épisode qui est sorti il y a quelques temps. Et vous aviez apprécié, j'avoue. Je savais pas trop quoi m'attendre une fois quand je l'avais fait. Vous avez capté. Sur la chaîne, en ce moment, on entend plein de trucs. Des vidéoconcepts, des histoires, des threads, des trucs comme ça. Et euh, <rire> je m'étais dit, bon, celui-là, peut-être fort de café. Hein. Les threads foot, ils aiment bien. Mais valer des plats pendant 10 minutes, ils vont peut-être dire, Zach, on a analysé là il est vraiment longtemps que tu te faire foot. Et non, vous aviez bien apprécié. Donc euh, pourquoi pas un épisode 2. Donc vous avez capté le concept. On va aller sur le Twitter de Footiscrane. Footiscrane, c'est un petit Twitter qui a comme spécialité et particularité de recueillir des photos de fans de toute l'Europe, voire des fois du monde entier, qui montrent un petit peu les achats qu'ils ont pu faire dans les stades qui essayent d'innover culinairement. Et les gens derrière jugent si c'est une bonne affaire ou si c'est dégueulasse. Le format fait que très souvent ça va avoir une sale gueule. Et puis de temps en temps, il y a des clubs qui se permettent de tenter des choses. Et nous, euh, à votre côté de ça, qu'est-ce qu'on fait Bah vu qu'en plus c'est souvent des anglophones. Et ben, on les vannes parce qu'on s'est pas bien bouffé chez eux. C'est parti. Baladons-nous gentiment sur le Twitter. Oh là, ce petit bretzel. Bon, ça, on va pas le vanner, quand même. Mais gros bretzel ad Bayern Munich. Ouf, 4,50 euros. Je sais pas si les bretzel nature comme ça, à cette taille-là, t'en as pour ton argent. Mais t'es pas déçu, quand même. Si, si tu kiffes le bretzel, c'est pas mal. Mais vas-y, gentil. De toute façon, là, on navigue. Et on arrive sur quelque chose d'intéressant. Toronto FC. On est au Canada, les amis. 14 dollars canadiens pour des deep fried spaghetti and meatball fries à Toronto FC <rire> Déjà, pourquoi est-ce que culturellement, culinairement parlant, l'Amérique du Nord veut tout faire frire? Vraiment? Ils font frire de la glace, ils font frire de la terre, ils font frire des cendres, frère, mais on n'en peut plus, gros. Pourquoi est-ce que tu fais frire des spaghettis? Alors là, forcément, il y a des mecs qui connaissent en bouche, ils vont me dire, ah, mais tu connais pas tel plat qui est ouf quand tu le fais frire avec des spaghettis. Là, pour le coup, autant te dire que le niveau harmonie, c'est pas trop ça, hein. Des spaghettis frits avec des frites. Alors déjà, je tiens à dire que place de la République à Paris, il y a des mecs qui ont pris l'échafaud pour moins que ça. Mais au-delà de ça, avec une grosse boule de viande lancé au milieu. Alors, ils ont quand même fait l'effort d'y mettre un peu de sauce tomate et quelques épices. Donc ça, c'est apprécié, tu vois. Petite boule de... Vas-y, vas-y, vas -y, -y. Tu sais quoi, petite boule de, de, de bœuf comme ça, ça passe tranquille. Si ça avait été boulette de bœuf et frites, vas-y, why not Mais frère, les spaghettis dedans, mais qu'est-ce que tu fais là mais tu, tu n'es pas à ta place. Mets-toi sur le côté. Tu n'es pas avec nous. Les spaghettis, vous n'êtes pas fait pour être au milieu de tout ça. Au bout d'un moment, les Canadiens, il faut faire un choix. Euh, vous n'êtes pas neutre comme la Suisse. C'est des boulettes et des frites, ou alors des frites et de, Enfin, des boulettes et des spaghettis. D'accord Et là, là c'est des spaghettis bolognaises. Mais alors, faire frire des spaghettis pour les mettre au milieu de frites avec une boulette, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En plus, pour 9 pounds quasiment, c'est 14 dollars canadiens. Ça doit être 10 ou 11 euros. Non, non, non. non, Moi, personnellement, de cœur, là, comme ça, le pire, c'est quoi C'est que, tu quoi En soi, les trois prix à part, ça peut être bon. Donc, foncièrement, en termes de goût, c'est peut-être pas si dégueulasse. Mais Mais Le rendu visuel est vraiment ignoble. Franchement, les spaghettis, on dirait qu'ils ont traîné par terre pendant six mois. Je valide pas. Vous validez peut-être Moi, c'est pas mon cas. <rire> Pasta la vista. Alors, je vais pas trop vanner, hein, la bouffe italienne, d'accord Parce que je suis moi-même Arabes Et donc du coup, les Italiens ont de bonnes raisons de nous en vouloir quand ils voient qu'on a mis des Kinder Bueno dans leur tiramisu. Je, on continue, c'est bon, c'est le mec qui lance vraiment des gros débats euh, sévères. Spicy sausage on a stick at Samut Prakan FC en Thaïlande. <rire> Attention les amis, on est sur de la quatrième division thaïlandaise hein, pour euh, 5 bahts, ce qui fait 11 centimes. <rire> mais attends, mais c'est le plat du siècle Alors c'est bien, d'accord On aime bien. Un club de 4 division thaïlandaise envoie ça. Alors, déjà, c'est la preuve que hein, euh, c'est allé un petit peu loin ce Twitter. Maintenant, on, on sort d'Europe carrément. On commence Canada et Thaïlande. Juste, le seul truc, c'est ça là. Ouais, non, ça, ça, ça dégoûte un peu. Ah oui, c'est du jus de viande, du gras, tout ce que tu veux. C'est ce que tu peux retrouver dans des merguez. Mais là, là, dans le, dans le, dans le vieux plastique <rire> coupé de tout air. avec le jus qui suinte au fond, je suis pas sûr de valider. Mais! Je valide pour une raison qui elle est parfaitement écoutable. <rire> en même temps, on centimes quoi. <rire> Franchement, pour 11 centimes, t'as trois bouts de viande comme ça pour un euro, frère, tu t'es pété le bide. Alors, pour un euro, certains me diront, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un verre, euh, un, un verre solitaire Bon, chacun voit midi à sa porte. J'ai envie de te dire, mais moi personnellement, dans l'idée, je valide. Dans l'idée, vraiment, je valide. <rire> Non mais ils ont un gros problème. Ils ont un, ils ont un gros problème. Ils ont un gros problème. Alors déjà la dernière fois on l'avait vu, je crois que c'était euh, au Danemark, c'est ça, une grosse saucisse avec un tout petit bout de pain à côté là, genre un pain au lait et deux grosses sauces. Ils refont pareil, mais cette fois c'est pire. C'est pas un petit pain où tu pourrais l'ouvrir. Non, c'est des tranches de pain. En soi, en tranche de pain, tu peux couper la saucisse, la mettre sur la tranche de pain, mettre un peu de sauce. Oh. Avec, en plus, attends, Brad c'est une pint Donc ça c'est... Donc on est en République tchèque, d'accord En low leagues, hein, Lower leagues. En plus t'en as pour 1,40 pound 40 pour... Avec la bière Non, non, non, non, monsieur, monsieur, monsieur. Je me tiens de dire que même si je ne mange effectivement pas de porc, même si je ne taperai pas dans cette bière à la Homer Simpson, pour 1 pound 40, pour un euh, ball 60, tu es bon, tu es bon. Alors... Faut se dire quand même que dans les Anglais, il y en a qui sont outrés, et je le vois dans les commentaires, « by making half or you, your pint dead », ou alors dire « terrible head ». En fait, eux, vous savez pourquoi ils sont outrés, les Anglais, dans les commentaires Ils sont outrés parce qu'ils disent que sur la pinte, il y a trop de mousse en haut. Et, et que en gros, pour eux, c'est pas normal qu'il y ait autant de mousse, tu vois. Mais là, je pense que pour balles 40, une grosse saucisse comme ça, avec la sauce et le pain, on valide. Alors encore une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de sens à en faire un hot dog Oh, je sais pas, hein, j'ai envie de te dire que chacun a ses pratiques culinaires. C'est vrai que devoir couper la saucisse à la main pour pouvoir la taper avec le pain, c'est chelou, c'est gras, ça te nique les doigts. Bon, on espère qu'ils t'ont servi une serviette. Mais pour 1,40 balle, c'est impossible de dire non. Bienvenue dans les pays de l'Est. Hein. Quand vous me dites, Zach, t'aimes quoi dans les pays de l'Est Est-ce que j'ai réellement besoin de, de vous montrer à ah bah, 90% de ce tu m'étonnes Tu m'étonnes Là, les amis... On est sur une évolution. Vous avez vu la dernière fois, je vous avais montré pour un 1 balle une sorte de purée de petits pois dans un gobelet en plastique. Là, ils ont poussé le délire encore au-dessus, ils l'ont mis dans un pain. Non je, je, je ne peux pas imaginer de la purée de petits pois dans un vieux pain rassis et raciste comme ça. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Mais le pain est sec, la purée a l'air <rire> J'ai envie de te dire Mais l'association des deux c'est non Mais c'est non je ne peux pas Mais c'est invalidable ça c'est impossible Regarde t'es mal la pelouse Derrière on est dans un endroit Où la vie est âpre et difficile Franchement les gars des fois faut vous faciliter un peu Vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça hein. Franchement je peux comprendre que culturellement La purée de petits pois ça puisse être quelque chose Mais là gros C'est un morceau de Shrek dans du pain Je ne peux pas c'est impossible Waouh waouh waouh waouh wow. Là, on est sur une affaire, en tout cas, visuellement, ça a l'air agréable. Tu as une petite tourte, comme ça, une petite paille, avec de la... <rire> la purée et du jus de viande pour 5 pounds à Wimbledon. Regardez ça Lors du premier épisode, des mecs m'ont dit que la viande de porc comme ça, avec la sauce et le jus, c'était extrêmement énervé, même si visuellement, ça n'avait pas l'air terrible. Je prends en compte vos commentaires, voilà la preuve, hein, Zach Lely. Et franchement, si on part de ce principe-là, alors pour 5 pounds, avoir ça au stade, tu te régales, je pense. J'adorerais goûter une version boeuf, comme ça, tu vois, avec le petit, petit jus et un petit... Un petit peu de purée comme ça. Non, non, non, monsieur. Monsieur, je suis obligé de valider. J'avais valé une purée similaire la dernière fois en, dirant, en disant qu'on dirait de la glace au citron. Mais celle-ci a l'air un petit peu moins sèche, notamment grâce à la sauce. Franchement, là, là, la tourte est pas dégueulasse pour 5 pounds, donc 6 euros et quelques. Messieurs de Wimbledon, vous n'avez pas seulement un des plus beaux tournois de tennis du monde. Vous êtes apparemment de fin gourmet. Ça <rire> <C 'est> valide. <rire> French hot dog à Copenhague. Mais arrêtez de mettre French devant tout. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Arrêtez de mettre French devant tout. Au nom des Français, on se décharge de ça. Arrêtez de mettre French pour essayer de gagner une légitimité culinaire en utilisant notre flow. La France, on a une image prestigieuse à l'international. Le luxe, la bouffe et le fait de faire la gueule, c'est magnifique. Essayez pas de détruire celle-ci en mettant vos vieilles saucisses dans un gros boulot de pain comme ça. Alors, après, il y a peut-être un monde où, pour ceux qui sont allés au foot, tu vois, quand ils étaient es, es jeunes, est-ce que le fameux saucisse euh, donc, euh, de merguez euh, dans une baguette avec du, du ketchup et des frites à côté, est-ce que ça se fait pas que en France et auquel cas, ça se fait pas qu'en France, est-ce que ce serait pas une simple variante foireuse Parce qu'après, en soi, pour 3 30, vas-y. C'est juste que, frère, quand la saucisse dépasse comme ça le pain, il s'agirait d'être d'une radin, de raciste. Il faut arrêter de, de, de, de, de disrespect des institutions, d'accord Vous voulez prendre notre flot Allez-y. Mais faites-le correctement. Faites-le correctement. En tout cas, de mon côté, euh... plus franchement, elle a l'air bronzée, la saucisse, là. Oh, t'es mince Non, non, non, non, non, non, elle est graveleuse, là, c'est... je. Je ne valide pas. Alors, des mecs m'avaient identifié sur un truc qui concernait l'OL. Apparemment, l'OL est passé dans ce, sur ce Twitter. On va regarder. Je vais essayer de le retrouver. Alors, effectivement, nous sommes dans ce thread, mais plusieurs fois en plus. Bah oui Bah bien sûr Tarte au citron à Lyon Derrière le groupe Ama Stadium, regardez la maestria de la ville de la bouffe. C'est magnifique. C'est trop trop bon. Eh, hey, regarde, regarde, regarde. Does Lyon's crane have a reputation in France? Lyon seems like they are trained for a Michelin star. Bah bien sûr. Bien sûr une étoile Michelin pour la bouffe qui sort d'ici. Lyon, is se considère de gastronomie capitale of France. Hop. Hop, bah bien sûr que je... Zach Nani, manges-tu de délicieux tartes quand tu vas au stade Non, mais franchement, c'est validé. C'est plus que validé. C'est impossible de ne pas la valider. Elle a une belle gueule. Ça se voit, elle est fraîche. Bon, peut-être qu'elle a été mise au frais, tu vois, tout ce que tu veux. Mais pour 2 balles, 50, c'est worse. Alors, par contre, il y a juste un petit mais à dire. <rire> Parce qu'il faut quand même que je puisse vous le dire. Je vais souvent au stade à Lyon, d'accord Cette tarte, tu crois qu'elle est disponible pour les gueux pour les mecs qui vont au COP comme nous Non, non. Nous, on a des vieux cookies ou des brownies. Hein. Ça, c'est pour les mecs en loge. <rire> voilà. Les mecs en loge ou peut-être en latéral, je sais pas. Mais en tout cas, nous, les animaux, quand tu vas virage nord-sud, tout ce que tu veux, on n'a pas cette jolie tarte, en tout cas. Je ne l'ai jamais vue, personnellement. Peut-être que certains lyonnais me contrediront, mais il me semble que c'est soit loge, soit latéral, vu la position d'où il est sur le terrain. En plus, à juger des maillots derrière... Pff. Je sais pas en jouer qui, mais ça devait encore être une fois une très belle, très très belle partition de l'Olympique Lyonnais qui, qui nous rend malheureux. Alors en ce moment, il y a eu un, un nouveau truc en plus à Lyon, hein, une sorte de... Oh là c'est un sandwich encore une fois qui est hors d'accès pour moi, mais un sandwich lyonnais, une institution qui vient qui fait sur le côté euh, du stade, il t'offre un verre de vin plus euh, un sandwich pour à peu près 6 balles. Franchement, en général, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que de vue comme ça, ça a pas l'air de ouf, mais tous les gens que je connais qui ont mangé ce truc m'ont dit que c'était de la grosse frappe. Écrit pour preuve, pour preuve, je ne défends pas mon institution. T'es mal à que que ça Ah ouais ouais. En en général, les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien ce petit sandwich lyonnais. Bon, ça va, quand on passe dans Footiscrane, en général, on se fout pas la honte, mais... Mes amis, tu vois ce que tu peux avoir Encore du porc, ça mère. <rire> on ne respire plus, donnez-moi du poisson <rire> Bon, en réalité, pour revenir dans le délire du poule de porc qu'on a vu dans plusieurs autres sandwichs en hale anglaise, bon, autant te dire que cette fois, c'est assez bien fait, hein. Parce qu'à ma droite, vous savez ce que j'ai J'ai la suite de ce qui m'attendait sur le vrai Twitter Footiscrane. Là, là, si tu es belge dans cette vidéo, il faut que tu le prennes personnellement Et il faut que la Belgique fasse quelque chose contre ça Ce n'est pas possible Les belges ont inventé le fait de mettre des frites dans un sandwich Et ils ont appelé ça mitraillette Bon, vas-y d'accord Mais faire ça, emmêler dans une sauce curry qui déborde des deux côtés du sandwich Alors c'est pas cher, mais c'est inacceptable Déjà, les frites I really prefer not to speak, Tiens, tu sais que c'est pas des streets qu'ils ont été faites maison, bon t'as trois pas, une tu t'attends pas de ça, mais la gueule ne serait-ce que du pain. Oh non, non, non, non. franchement, dans l'idée, il y a quelque chose, dans la réalité, les Belges, faut vous défendre, faut vous défendre, dans les commentaires, là, les Belges, faut que vous, je pense pas que vous puissiez valider ça. Oh, oh, oh. Oh, oh, le Napoli Oh, le Napoli Ah, mais Napolitain, je suis conscient de la situation difficile au sud de l'Italie ou dans votre stade qui a encore beaucoup de dégâts et de problèmes. Mais là, là on ne peut pas valider ça. Oui, je regardais. On dirait c'est la tête du poulet, ici. On dirait c'est de la tête et c'est son bec, genre. C'est absolument pas validable. Dans l'esprit, vas-y, du pain fourré avec du poulet et des frites. Vas-y, en soi, il n'y a rien de dégueu. Hein. C'est ce que tu peux retrouver dans la plupart des snacks. Mais alors, la qualité... Non, non, non, c'est pour combien ça 5 euros cette petite baguette, le prix peut rattraper... Mais ça a pas l'air appétissant. Enfin, franchement, genre là, pour vous dire, quand je fais cette vidéo... Moi, je suis parmi les mecs, quand j'ai pas mangé depuis un moment, je peux descendre mes standards. Là, même avec standard baissé, c'est pas trop mon truc, hein. <rire> Un Polonais vous a remis à votre place Les Italiens font ça, mais apparemment, de l'ananas sur une pizza, c'est un pas de trop... <rire> Genre, on va trop loin en mettant de la nasse sur une pizza, mais les Italiens se permettent ceci. Moi, personnellement, dans la phrase que je viens de lire, je n'y ai lu que des faits. Je n'y ai lu que des faits. Bon, il y a encore des. NON NON Le terrorisme culinaire pour finir. Oh là là, pie, mushy peas and gravy à Chorley FC. Quelle division encore, Chorley FC Pitié. Ah ouais, non, on est sur du sombre là. Ah ouais, donc déjà, quand, ah okay, quand t'es sur une ligue régionale, c'est que déjà, bon, voilà. La sauce de viande qui a l'air bien épaisse, on dirait de la colle, de la grosse purée de petits pois avec au milieu une grosse tourte à la viande, je... Les anglais ont colonisé la plupart du monde pour jamais s'inspirer de leur cuisine locale et pour à la place proposer What whatever the fuck this is instead. Je suis d'accord, je suis d'accord. La cuisine d'inspiration anglaise... Il y, a des, il y a des aberrations qu'on ne peut, qu peut globalement que difficilement apprécier en tant que français. Ceci me choque au plus haut point. Alors, on va terminer juste sur un dernier truc, les gars. Vite fait, hein, c'est ma vidéo, donc je me permets. Ça, c'est moi à Porto. <rire> pour 3,60 balles, tu as ce sandwich. Alors, ce sandwich a une particularité, c'est que c'est un sandwich avec des chips dedans, une saucisse et du jambon, du fromage. Pour 3,60 balles, chips, saucisse, jambon, fromage. On dirait les sandwiches que tu fais quand t'es gamin et que tes parents t'ont laissé tout seul pour la première fois un après-midi. Plein de hess. Plein de tout. Sauf que là, c'est fait à Hoshel Industriel. Tu le vois, le Smart Cake. Pour 3 balles, 60. moi, j'aurais dit que ça en vaut le coup. Mais il y a un Anglais qui est venu dans les commentaires me dire... Alors même si c'était pas pour moi. You got your pants pulled down, mate. On t'a baissé le froc, sous-entendu pour te... Je ne ferai pas de dessin Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo <rire> On a vu des belles horreurs Mais j'ai un peu moins forcé que la première On a eu aussi des choses très acceptables Avec une petite partie olympique lyonnais J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire J'ai vu que le Twitter Footy Scran Allait faire une sorte de coupe du monde Des plats Donc regardez Footy Scran World Cup On prendra les 32 best Scran Donc en gros les 32 plats Qui ont été votés le plus haut Pour faire une sorte de concours Un petit peu comme les concours manga ou série sur Twitter Tu sais quoi en mai 2022 Si j'ai de l'inspiration Et que je me sens Je vous referais une vidéo dans le genre où on vannera des plats pendant 10-15 minutes parce que j'avoue que je prends du plaisir à de temps en temps faire des vidéos sur du n'importe quoi et je trouve ça drôle. Si elle vous a plu, bah comme d'habitude, commentaire, like, etc. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus les gars Ciao ciao